Durant la Marche mondiale des femmes, là, je veux parler de sexualité parce que je voudrais qu'on comprenne une fois pour toutes que les femmes handicapées, nous sommes des femmes pour vrai, à part entière. La seule différence, c'est que nous avons des anomalies sensorielles ou euh, physiques ou autres, mais cela ne nous empêche pas de jouir de la sexualité et d'en de, euh, trouver beaucoup de plaisir.